à notre administration quotidienne du fortifiant spirituel pour tant d'épidémies. Nous sommes heureux de vous accueillir à cette sonnerie pour espérer. Nous, c'est-à-dire le frère Renaud Silly. Bonjour. Le frère François Daguet. Bonjour. Et moi-même, Emmanuel Perrier. Aujourd'hui, nouvelle page de notre d'hier, nous sommes le 4 avril, cinquième samedi de carême de l'an 2020, après le Christ. Les deux pages précédentes de notre d'hier nous ont montré que l'espérance, porte la prière et s'exprime dans la prière. Avec Anne, nous avons rencontré un modèle dorante, de priante, soulevée tout entière par son espérance, jusqu'à remettre son désir entre les mains de Dieu. Salomon nous a quant à lui enseigné à ne pas prier dans le vide, mais à adresser, à donner une adresse à notre prière, adresse au Seigneur du ciel et de la terre. Dieu suscite en nous nos prières pour que nous participions à ce qu'il veut donner. Notre prière, c'est notre part d'homme à ce que la volonté de Dieu soit faite. Il y a donc quelque chose de déroutant dans l'activité de la prière. Elle jaillit de l'espérance aussi nécessairement que l'eau jaillit de la source. À condition qu'elle soit ajustée à la volonté de Dieu, elle est efficace puisque Dieu accorde ses dons à cause d'elle. Et pourtant, elle est humble, parce qu'elle ne prétend pas apprendre à Dieu ce qu'il devrait faire. Elle n'entend pas enseigner à Dieu de meilleurs desseins ou l'amener à de meilleurs sentiments. On ne prie donc pas pour changer Dieu, mais pour participer à ce grand mouvement que Dieu imprime dans le monde, pour amener le monde jusqu'à lui. Afin de mieux approfondir cette, ce, ce dynamisme de la prière et l'insérer, à l'intérieur de ce que Dieu attend de nous notre, pour nous donner notre place dans ce gouvernement du monde, eh bien nous avons choisi un texte d'Isaïe, frère Renaud. Du prophète Isaïe au chapitre 55. <rire> Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, appelez-le quand il est proche. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme de péché ses complots. Qu'il se convertisse au Seigneur qui le prendra en pitié, vers son Dieu, car il abonde en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, oracle du Seigneur. Comme les cieux s'élèvent au-dessus de la terre, ainsi s'élèvent mes voix au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. De même que la pluie et la neige descendent du ciel et ne retournent pas là-haut sans avoir arrosé la terre, l'avoir fécondée et fait bourgeonner, de sorte qu'elle donne sa semence aux semeurs et son pain pour manger, de même il en sera de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi en vain, sans avoir accompli mon bon plaisir et fait croître ce pourquoi je l'avais envoyée. Alors, ce grand texte d'Isaïe, euh, on, on, on est partagé parce qu'à la fois, on a euh, le fait que euh, Dieu nous dit « mais ne, ne pensez pas que je pense comme vous hein, ». Donc, euh, en fait, mes pensées sont, vous sont inaccessibles, mais en même temps, il nous explique comment il fait. Donc, c'est comme s'il nous, nous faisait rentrer à l'intérieur de ses pensées. Comment est-ce qu'on peut d'abord aborder ce, ce texte d'Isaïe, frère Renaud Alors ce texte euh, présente de fait <coughs> un, pardon, un paradoxe, euh, qu'il qu appartient de résoudre en entrant peu à peu dans la sagesse de Dieu. Le paradoxe est, est le suivant, c'est que d'une part, ce texte insiste beaucoup sur la transcendance de Dieu, ses pensées, ses voix, qui ne sont pas celles des hommes, euh, Ensuite, la comparaison avec cette parole qui est, euh, est de la pluie, donc c'est-à-dire qu'elle vient d'en haut, elle ne naît pas ici-bas, elle procède du ciel. Euh, et en même temps, le paradoxe vient de ce que l'action de cette, euh, cette pluie et de cette parole, enfin, puisque c'est le terme de comparaison, est, euh, ressemble à celle d'une semence qui fait germer la terre. Or, justement, la terre qui germe est l'image la plus forte peut-être du dynamisme intérieur de la vie, euh, justement celui qu'observe que qu l'agriculteur, celui qui, qui, euh, qui met en valeur euh, la terre, euh, qui la travaille, qui lui fait porter ses fruits. Donc là, pour le coup, c'est une expérience euh, très forte mais qui est, en quelque sorte, co pour nous, hein, qui est une expérience dont nous avons, euh, avons l'habitude, enfin, en tout cas qui fait partie de notre environnement. Donc le paradoxe est le suivant, une action de Dieu qui est vraiment d'origine transcendante, et pourtant qui produit ses effets au cœur même des réalités de ce monde, euh, d'où euh, cette, cette image de la germination de la terre. C'est là qu'on pourrait considérer que l'image de la germination de la terre serait une image très immanente, justement, et pourtant, elle s'opère en vertu d'une parole dont l'origine, elle, est transcendante. Et là, nous sommes vraiment exactement dans le, au cœur même, de, de, je pense, de, de la révélation. De cette manière, ce texte thématise la révélation, la révélation de, de Dieu, euh, qui s'appuie bien sur des réalités existantes, mais qui pourtant nous révèle quelque chose, comme dit l'apôtre Paul, que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, qui n'est pas monté au cœur de l'homme. C'est bien Dieu qui a parlé, mais il a suscité euh, les, les Écritures Saintes chez des auteurs sacrés, euh, euh, au cœur même de ce qu'ils ont vécu, de leur histoire, de, euh, de leur vision pour les prophètes. Donc, euh, et, et de la même façon, Dieu agit au cœur de la nature, euh, alors même qu'il est hors de la nature, euh, et, et en quoi est-ce que cette, cette pensée, cette, cette annonce, euh, est importante pour euh, notre espérance Alors, euh, je pense qu'elle est importante pour notre espérance parce que euh, eh l'espérance le, euh, elle a Dieu pour origine et Dieu pour objet. Euh, L'objet de notre espérance, c'est bien euh, euh, des réalités qui dépassent notre horizon euh, profane, euh, le nôtre et qui pourrait être, si, si ce n'est pas Dieu qui en était l'origine, ce seraient de simples rêves, des champs d'exil, des fuites hors de la condition humaine, dont d'ailleurs l'histoire des religions offre de multiples exemples, alors qu'en l'occurrence, cette finalité plus haute assignée aux personnes par l'espérance, elle est certaine puisqu'elle vient de Dieu. Mais elle nous est donnée à nous. Et donc là, nous sommes vraiment dans une méditation, je crois, euh, tout à fait approfondie, de, de l'espérance euh, en, voilà, en tant qu'elle qu qu vient de Dieu et qu'elle fait retourner à Dieu. Mais, donc, si, si on peut dire, l'espérance, c'est précisément cette germination en, en nous, hein, ce, ce, ce mouvement qui vient de plus profond que nous-mêmes, parce qu'il vient de plus haut, et, et qui nous emmène au-delà de nous-mêmes, puisqu'il nous emmène vers Dieu. Oui, On retrouve oui, oui, oui. en fait c est, c est, c est, ce, ce que l'on a cherché euh, dans les différents textes sur l'espérance que nous avons étudié. Finalement, c'est toujours ce grand mouvement où Dieu nous entraîne vers lui. Voilà, c'est vrai que nous avons vu ça à travers la prière, où nous voyons bien que nous partons de, de demandes très humbles qui sont proportionnées à notre nature, et puis qu'en fait l'exercice de la prière élargit notre cœur, euh, agrandit notre charité à des dimensions qui dépassent celles de notre personne. Qui, qui du coup englobe aussi l'Église, euh, et, euh, et c'est ainsi que l'on rentre petit à petit dans les, les, les voies de Dieu. Euh, alors euh, ce texte, euh, c'est une des conclusions du livre d'Isaïe, puisque le, le livre d'Isaïe, euh, qui, qui est assez volumineux, il a plus de euh, 66 chapitres, a, a, a connu une certaine, plusieurs phases de croissance, <rire> un peu comme la parole d'ailleurs, d'une certaine manière il l'illustre. Hein. Et ça ça a été une conclusion provisoire à une époque que nous sommes incapables de dater, mais ça peu importe. Et du coup on sent bien qu'il y a l'idée dans cette, dans cette conclusion, de récapituler l'ensemble de ce qui vient d'être dit dans le livre, à savoir euh, qu'en en fait le, le prophète nous parle de tous les oracles précédents, hein, qui sont des paroles venues de Dieu et qui y retournent hein, en emmenant en, en même temps, eh bien, tout le peuple, tout ce reste d'Israël converti qui entend retourner au Seigneur. Alors, euh, le, euh, le, un écho que je discerne à cet, un peu inattendu à cet, euh, à cet oracle, je vous en parlais. C'est parce que nous avons une originalité très grande dans ce texte qui est un cycle de la parole qui sort de Dieu, qui sort de sa bouche et qui retourne. On a un exemple dans le livre de la Sagesse, sublime d'ailleurs, que l'on chante à certaines occasions, en tout cas pour Noël. « Un silence paisible enveloppait tous les êtres, la nuit était au milieu de sa course. Alors, ta parole toute puissante, quittant les cieux et le trône royal, bondit avec pour épée tranchante un décret irrévocable. Voilà. »« Elle touchait au ciel et foulait la terre. » une vision là, épique de la parole de Dieu qui, qui descend du trône divin. Simplement, le livre de la Sagesse ne mentionne pas ici son retour. et euh, le, ce, ce passage d'Isaïe est le seul hein, à, le, à le faire avec deux lieux euh, fort intéressants de l'évangile de saint Jean. Puisque le prologue de saint Jean lui aussi commence en Dieu, euh, avec le, le, la parole qui est en Dieu et qui euh, fait son œuvre dans le monde en prenant chair, et qui retourne à Dieu dans le sein du Père. » Donc en fait, ce mouvement de descente et de remontée de la parole divine, euh, qui est exprimé dans le prologue de Jean, euh, il, il trouve son origine ici, dans ce texte-là. En tout cas, c'est son, son antécédent que nous connaissons le mieux. Mais aujourd'hui, puisque nous allons euh, entrer dans la semaine sainte, j'aurais voulu vous évoquer un autre texte qui me semble plus, euh, enfin, aussi intéressant, plus inattendu peut-être, vous allez le reconnaître très vite. Au cours d'un repas, sachant que le, alors que le diable avait jeté au cœur de Judas la pensée de le livrer, sachant que le Père a remis toute chose entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en retourne à Dieu, Jésus se lève de table, dépose son manteau, prend un linge et se met à laver les pieds de ses disciples. Alors là, vous avez quand même cette, cette formule sublime. C'est pas étonnant si on la trouve dans l'évangile de Jean, qui nous a raconté le prologue peu quelques chapitres auparavant, qui nous a rapporté ce prologue. Euh, Jésus est sorti de Dieu et retourne à Dieu. Alors, vous avez remarqué que dans l'oracle d'Isaïe, le terme de comparaison de la parole, c'est la pluie. Et euh, c'est assez curieux, puisque finalement, je me demande si Jean ne se souvenait pas de cet épisode hein, d'Isaïe, lorsqu'il nous dit que Jésus a pris de l'eau. <rire> Et qu'avec cette eau, il a lavé les pieds de ses disciples. Et, et avec euh, le même mouvement d'abaissement. Exactement. Hein, D'humilité de, de, de, de, qui part du bas et qui va sanctifier en fait, euh, ses disciples en commençant, si on peut dire, par les pieds euh, pour les sanctifier, les amener jusqu'à la sanctification euh, en Dieu. Tout à fait, puisque le, le lavement des pieds, en, fait, en tout cas le, le fait de laver les pieds est un geste qui a deux significations, au minimum, celle en particulier du service, puisque c'est l'œuvre des serviteurs dans la maison, donc ça veut dire que Jésus prend véritablement la position de serviteur, nous, donc nous sommes bien au, au terme d'un abaissement du Seigneur, d'un abaissement volontaire, euh, et aussi c'est un geste qui est inspiré par la charité, au sens où c'est une marque de, de, de grande sollicitude, de grand amour en fait, euh, auprès, des, des, des, auprès des personnes que l'on veut honorer. Euh, donc il y a les deux. Il y a à la fois la grandeur de l'amour et euh, l'humilité du service dans ce geste, qui correspond en effet au terme extrême de la descente du Seigneur. Euh, avec du coup, là, vous voyez, vous avez vu comme, comme cette eau. Hein, C'est ça qui est assez curieux. Euh, le, lorsque Marie-Madeleine, au chapitre euh, précédent d'ailleurs, a... Euh, à pendant les pieds du Christ, il y a quelque chose qui évoque déjà le lavement des pieds, bien sûr. Ou simplement là, on voit que elle, elle, elle, elle d'une manière, elle nous dit qu'elle a reconnu la signification de ce geste, de ce qu'il signifie, et que elle veut imiter le Seigneur jusqu'au bout, dans l'abaissement par charité. Et alors sauf que elle son geste, pour le coup, elle l'adresse à son Dieu. Et là, on, a, on est vraiment là-devant, je pense, quelque chose de très fort sur le, le, le, une sorte de compétition de la charité <rire> que, nous, que nous donne l'Évangile de saint Jean en lien avec ce cycle qui vient de Dieu et qui retourne à lui. Avec, évidemment, cette, cette, ce cycle signifie qu'il embrasse toute chose, qu'il n'y a rien qui peut échapper à son opération. Et en même temps... Euh, du coup, c'est là où on retrouve, ouais, c'est ce qui me fait dire vraiment que ce passage de, le, de, de la vie du Christ, Jean l'a lu à la lumière de cet oracle d'Isaïe, c'est que nous sommes bien devant le paradoxe, euh, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Puisque euh, la première réaction de Pierre, lorsque Jésus veut lui laver les pieds, c'est « Toi Seigneur, me lavez les pieds ». Et Jésus lui fait comprendre petit à petit « Si tu, je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi ». — Tes pensées ne sont pas Exactement. Et, et ce qui redouble, alors c'est tout à fait intéressant d'ailleurs, puisque ça, ça redouble, la, après la confession de Pierre à Césarée, euh, dont peut-être nous allons entendre parler, le, euh, le, la, même, la même formule hein, que, que le Christ a dite à Pierre, euh, « Pierre ne comprenait pas l'annonce de la Passion », eh bien euh, le Christ le renvoie à « mes pensées ne sont pas vos pensées ». Donc, c'est-à-dire vraiment, là, mes pensées, les pensées de Dieu, sont, ce ne sont pas celles des hommes. Euh, le, donc là, je crois que nous sommes vraiment devant le, le, le, le, exactement de la logique que nous faut nous faire signifier, comprendre le prophète Isaïe. C'est qu'invoquer la transcendance de Dieu n'est pas pour le cantonner dans le monde sait quel au-delà indéfinissable, euh, mais c'est plutôt pour exciter notre intelligence à s'élever par la grâce jusqu'à l'intelligence de Dieu lui-même, en outrepassant, autant que c'est possible, les limites de notre petite comprenette. C'est, je crois vraiment, ça le but de l'oracle d'Isaïe que nous avons lu, c'est-à-dire entrer dans l'intelligence des choses selon Dieu. Une chose qui est tout à fait frappante aussi dans l'oracle, de même, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans avoir produit son effet, sans avoir accompli mon bon plaisir et faire croître ce pour quoi je l'avais envoyé. Vous voyez, là encore, il y a quelque chose qui est profondément biblique, c'est que le bon plaisir, euh, euh, accomplir le bon plaisir de Dieu, c'est un effet de sa volonté. Alors que la parole s'adresse à l'intelligence. Et donc là, ce, ce que nous dit le prophète, c'est que Dieu n'accomplit pas son bon plaisir sans un envoi d'une sagesse qui lui est propre. C'est-à-dire que il nous, nous ne de, nous, de, qu nous demande pas d'obéir euh, Périndé à cadavers. Hein comme, euh, comme des cadavres, voilà. de manière totalement passive. Voilà. Mais au contraire, il, il, nous, il nous donne une clé de compréhension. Il ne nous donne pas la clé de tous ces dessins, mais il nous donne au moins la clé de compréhension d'entrée pour que nous-mêmes puissions euh, nous, nous ajuster à cette, à, à cette ça manière est, de faire. Ce qui est frappant, c'est que tout opération de la volonté de Dieu, hein, en tout cas telle tel qu qu'elle est présentée par ce texte qui a une visée synthétique, est précédée par une action de Dieu sur l'intelligence. C'est-à-dire que l'envoi de cette parole est bien pour nous faire pénétrer dans la sagesse du Seigneur, mais avec, bien entendu, ce complément, « mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix vous, ». Vous, vous pouvez y entrer, pour ça il faudra justement l'amour, parce que l'amour est aveugle parfois. Mais simplement, on ne peut pas se prévaloir d'abord de la cécité de l'amour pour, euh, pour, pour, pour, pour comprendre ce dont parle ici, ou le, ou les Christs nous parlent ici, ou les prophètes. L'action le, de Dieu sur les hommes euh, est, vise toujours à faire grandir leur intelligence. Et ça, c'est une chose qu'il est bon de se rappeler au seuil de la semaine sainte. Frère François, un commentaire sur sur ce texte ou sur... Euh... Oui, revenir peut-être justement sur cette invitation euh, si forte à, à quitter l'ordre de nos pensées propres, justement pour entrer dans, euh, dans celle de Dieu. Euh, parce que je crois que euh, c'est une, une inclination finalement un peu naturelle pour nous que de transposer en Dieu notre, nos propres façons de voir, hein, euh, au fond. C'est naturel, ça se comprend très bien. Et c'est là qu'il faut faire l'effort, j'allais dire, de se corriger. Hein. Euh, euh, J'ai relevé un, un petit passage dans euh, un texte ancien, enfin bien connu, le, le, le traité contre les hérésies de, de Saint-Irénée de Lyon. Euh, vous savez peut-être que dans, dans ce texte, euh, un des premiers très grands textes euh, de la patrologie, euh, euh, Saint-Irénée s'en prend ceux qu'on qu appelle les gnostiques, hein, qui déforment la vérité justement, euh, qui est contenue dans les Écritures. Et il dit ceci, je lis simplement une ou deux phrases euh, à leur propos. S'ils avaient connu les Écritures, s'ils s'étaient mis à l'école de la vérité, ils sauraient que Dieu n'est pas comme les hommes et que les pensées de Dieu ne sont pas comme les pensées des hommes. » Il reprend expressément hein, ce texte d'Isaïe. Et alors, il ajoute, « Car le Père de toute chose est à une distance considérable d'une psychologie et de phénomènes propres à des hommes. » Et alors, il illustre en disant, « Il est simple, sans composition, sans diversité de membres. » Bref, pour expliciter combien la nature de Dieu est euh, différente euh, de la nôtre. Hein. Euh, et, et donc, si vous voulez, cela illustre, je crois, cet effort hein, que nous devons faire pour euh, ne pas verser, au fond, dans ce qu'on appelle un anthropomorphisme, c'est-à-dire une transposition en Dieu de nos propres raisonnements. Donc il y a un aspect où il faut absolument se, se, se, se corriger, apprendre à, à, à s'empêcher de projeter sur Dieu nos anthropomorphismes, hein, comme nous l'a appris Irénée. Oui, et je crois que c'est important, puisque c'est le thème qui nous réunit tout spécialement, j'allais dire pour euh, entrer dans l'espérance, hein, pour reprendre le titre d'un livre célèbre de, de Saint Jean-Paul II. Hein. Pourquoi Parce que je crois que se cantonner, s'enfermer dans un mode humain de réflexion, finalement, peut nous conduire assez facilement au désespoir. Hein. Pourquoi Parce que, et on le voit très bien d'ailleurs aujourd'hui, hein, dans les conditions qui sont les nôtres. pourquoi Parce qu'on fait l'expérience de nos limites, de nos incapacités, de nos impuissances. Et si nous transposons cela en Dieu, eh bien, euh, euh, d'abord c'est faux, puis surtout cela nous empêche de rejoindre ce qu'il veut nous dire. Alors, ce passage d'Isaïe euh, euh, m'a fait penser, euh, le frère Renaud vient de l'évoquer rapidement, euh, m'a fait penser très directement à euh, un passage qui nous intéresse euh, très immédiatement, parce qu'encore une fois, euh, Pâques se rapproche, euh, c'est euh, celui rapporté par euh, Matthieu au chapitre 16 de son Évangile, euh, le passage de la confession de foi de Pierre à César et de Philippe. Bon, je ne vais pas tout lire, vous connaissez euh, le contexte, justement, Jésus interroge ses, ses apôtres pour savoir qui il est, et Paul, euh, Pierre pardon, répond euh, « euh, Tu es le Christ, euh, le Fils du Dieu vivant venu dans le monde ». Et Jésus, euh, loue euh, cette parole en lui disant euh, tu es bien heureux Pierre, ce n'est pas la chair et le sang justement, l'humanité qui t'ont fait comprendre cela, mais c'est mon père qui est au dessus Et alors, ce qui m'intéresse c'est le passage qui suit, parce que euh, là tout est beau, merveilleux et dans ce ciel serein, immédiatement l'orage se déclenche, puisque euh, c'est immédiatement après mmh. que euh, Jésus euh, euh, dévoile à ses apôtres qu'il euh, va falloir qu'il entre dans, euh, dans sa passion et qu'il soit mis à mort euh, par la main des hommes. Et, vous le savez, Pierre va se rebeller. Je vous cite, je vous lis simplement quelques versets. À dater de ce jour, donc, cette rencontre à César et de Philippe, Jésus commença de montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem. Ils souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être mis à mort et le troisième jour, ressuscité. Pierre, le tirant à lui, se mit à le morigéner en disant « Dieu t'en préserve, Seigneur, non, cela ne t'arrivera point. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre « Passe derrière moi, Satan, tu me fais obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Euh, » Évidemment, euh, la, la réponse de Jésus est, est très radicale, et alors elle nous fait évoquer immédiatement vous vous en souvenez euh, Les tentations de Jésus au désert, hein, l'évangile que nous avons traditionnellement le premier dimanche de Carême, pour nous préparer à ce qu'on va vivre, et euh, euh, à l'occasion d'une de ces tentations, justement, euh, euh, Jésus s'adresse au diable qui le tente en lui disant euh, euh, « Retire-toi euh, de moi euh, !» en employant exactement la même expression. Pourquoi Parce que justement, le diable cherche à faire raisonner Jésus en termes d'humain. Et euh, c'est euh, exactement la même situation, et euh, bien entendu, il le rabroue vertement. Donc je crois qu'il faut nous ayons bien présent à l'esprit, si vous voulez, ces deux ordres de pensée qui nous habitent l'ordre humain naturel des choses, qui a sa légitimité sans doute, mais l'ordre de pensée auquel le Christ veut nous élever. Il y a d'ailleurs une parole de Paul dans la première Épître aux Corinthiens, qui dit ceci, « L'homme laissé à sa seule nature n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui, il ne peut le connaître, car ce n'est que spirituellement qu'on en juge, c'est-à-dire par le don de l'Esprit. » Eh bien, euh, euh, qu'est-ce qui, qu qui est arrivé à Pierre, justement C'est qu'il a jugé humainement des paroles de Jésus, et du coup, il sait, au fond, il se détournait, malgré lui, bien entendu, euh, de ses pensées de Dieu, ou en tout cas que celles que le Christ venait de lui dire. D'ailleurs, Thomas d'Aquin, en, en, en commentant ce, ce passage de l'évangile de Matthieu, hein, dit, eh bien, auparavant, confession de foi, Pierre avait dit, tu es le fils de Dieu, il pensait donc comme Dieu. Mais ici, il pense comme un homme, Pierre fuit la mort de la chair. Hein. Alors, ce qui est très intéressant, je crois, dans ce passage, évidemment, euh, de, euh, entre Jésus et Pierre, c'est que euh, ce qui est au cœur de tout cela, au fond, ce qui va faire que nous peinons à entrer dans la pensée de Dieu, ben, c'est le mystère pascal du Christ. Et c'est précisément euh, ce que nous nous apprêtons à célébrer tout, tout spécialement dans, euh, dans la semaine qui vient. Hein. Et je crois que, encore une fois, dans la perspective de la réflexion sur l'espérance qu'est la nôtre aujourd'hui, dans le contexte tout particulier qu'est le nôtre, ben nous devons redoubler d'efforts pour essayer d'entrer justement dans euh, la compréhension justement, des, des pensées divines et au fond de la réponse divine aux questions que nous nous posons. Justement, juste avant que tu, tu viennes à ce point, euh, euh, juste ce qui me frappe en vous écoutant, c'est qu'on voit bien que... Dans l'oracle d'Isaïe, la clé, ce, ce que vous avez dit, montre que la clé de, du début de l'oracle, c'est que le méchant abandonne sa voie, que l'homme de péché abandonne ses complots. C'est-à-dire, euh, il n'y a qu'une seule manière de euh, se sortir de ces anthropomorphismes, c'est de se mettre à l'école de Dieu. C'est d'arrêter de, de partir sur une autre voie alors que Dieu emmène le monde là où il veut. Et de la même façon, Pierre qui essaye de détourner Jésus, on voit, très, on, on voit bien comment à chaque fois que quelqu'un essaye de détourner Jésus de là où il veut aller, c'est-à-dire que selon la pensée de Dieu, hein, euh, il, c est, c est, il y a une résistance extrêmement puissante du Christ qui, qui montre, c'est comme si mmh. on allait, d'ailleurs c'est aller contre la volonté de Dieu, que de vouloir empêcher Tout Jésus d'aller là où il doit aller. Ben c'est mmh. littéralement, il nous appelle à une conversion convertérée, nous retourner, changer de route pour emprunter la sienne et quitter la nôtre. Et c'est ça, évidemment, c'est devant cela que, euh, j'allais dire, nous renaclons. Euh, euh, oui, euh, oui. Ce qui me frappe quand même, c'est que le, le, le, aussi bien le prophète que l'Évangile nous disent que c'est pour nous faire entrer dans une intelligence plus haute et que la conversion euh, demande d'abord un changement de perspective sur les choses, euh, une intelligence plus ouverte. Et ce n'est pas uniquement une démarche volontariste, en quelque sorte. La conversion dont on nous parle, c'est aussi une, une ouverture de l'esprit, euh, de notre esprit aux choses spirituelles. C'est euh, le fait, justement, que ce soit la parole qui, qui, qui précède, que Jésus fait précéder la confession de César, et justement, par une reconnaissance qui nourrit la foi de Pierre, tu es le Christ. Et donc c'est bien que, euh, d'une certaine manière, il nous dit, en, en, en agrandissant votre intelligence, la conversion sera plus facile. <rire> c est, c est, quand même. Et, euh, et, je, et je crois que ça c'est un. Euh, nous allons être placés dans la semaine sainte devant un, un paradoxe très grand qui est celui de la croix, bien sûr, mais en réalité. Nous ne sommes pas laissés sans instruments pour comprendre. Et, et ce, je pense que c'est d'autant plus nécessaire qu'on est dans une société très technicienne, dans laquelle mmh. en fait on se repose beaucoup sur nos propres euh, instruments de puissance. Et donc c'est sûr que pour nous, avoir changé le cours des choses nécessite d'augmenter notre puissance oui, oui, euh, et, oui. et d'augmenter notre maîtrise des choses. On le voit sur cet épisode de, du virus où on est désemparé parce qu'on n'a pas tous les éléments et, et tout d'un coup, toutes nos logiques se, se trouvent à l'arrêt ou se trouvent contredites et, et on s'aperçoit qu'en réalité euh, euh, on, on a, on a de, nos limites. Et, et c'est justement le moment où, où il faut non mmh. pas chercher un surcroît de, oui. de puissance, mais évidemment il faut lutter contre le virus, mais ne pas chercher ce surcroît de puissance, mais se mettre à l'école de, oui. de Dieu qui, qui, lui, agit à sa manière euh, et avec une puissance qui, est, évidemment, qui nous dépasse infiniment. Je suis frappé par euh, ce que tu dis parce que, justement, je, je, je suis allé revoir euh, ce que euh, notre cher ami Thomas d'Aquin euh, présente comme opposé à l'espérance, hein, ce qu'il appelle « les vices opposés à la vertu d'espérance ». Et il en discerne deux. Et ces deux vices sont les suivants. C'est le désespoir et c'est la présomption. Mmh. Alors, la présomption, c'est exactement mmh. euh, ce que tu viens d'évoquer, Emmanuel. Euh, C'est-à-dire euh, euh, prétendre, justement, par des moyens purement humains, triompher au fond de toutes les limites qu'on rencontre. Et d'ailleurs, je crois que ce qu'on pourrait ajouter, c'est que le pré la présomption, souvent, conduit au désespoir. Parce que l'expérimentation mmh, ben oui. des limites que nous rencontrons euh, nous fait, précisément, désespérer de nous-mêmes. On avait tout placé dans nos forces, Et, et voilà. on s'aperçoit que ça ne marche pas, et, ça et là, ne on marche va désespérer. Et, et, et on va désespérer. Et la réponse à cela, en tout cas, c'est ce que suggère Thomas, je trouve ça euh, extrêmement fin, c'est l'espérance en lui, en Dieu, hein, bien entendu, justement, celle euh, dont nous parlons, celle, justement, qui s'arc-boute sur quoi Sur le mystère pascal du Christ, et ça nous ramène au cœur du cœur, c'est-à-dire au fait que le Christ manifeste dans son mystère pascal que sa vie est plus puissante que toute mort. Mmh. Euh, et aujourd'hui, où nous sommes j'allais dire naturellement, enclin peut-être à, à désespérer face à ces souffrances et à ces morts multipliées chaque jour, dont les statistiques dans lesquelles nous excellons nous abreuvent, eh euh, bien, euh, la voilà, la conversion, me semble-t-il, ou en tout cas l'effort auquel nous sommes invités, lever la tête vers, vers le crucifié, qui nous dit, ma vie est plus puissante que tout cela. Et en cela, sans racine votre espérance. Et il y a aussi une chose qu'il faut remarquer dans la Passion, c'est que les, les acteurs autres que le Christ font tous l'expérience à un moment euh, qu'ils qu ils ne peuvent rien faire. Et euh, justement, Pierre étant le sommet de cette expérience-là, il est allé jusqu'au bout pour suivre le Christ, et à un moment il se rend compte qu'il bah, n'est pas en son pouvoir de s'opposer à ce qu'il voit se réaliser sous ses yeux. Et euh, parce que justement, en fait, la passion, ce terme qui signifie passivité, n'est pas celle du Christ. En réalité, la passivité de la passion, c'est celle des apôtres, des, de, tout, de tous les autres. Alors que justement, le Christ, lui, agit suprêmement, d'une manière qui est conforme à la volonté du Seigneur. Oui, tout à fait. Euh, euh, ce qui euh, me frappe également, c'est que... Euh, Comment dire Peut-on avoir durablement une espérance qui ne soit pas une espérance théologale mmh, mmh. hein Et en somme, est-ce que euh, les espoirs humains ou les espérances humaines euh, peuvent suffire justement à répondre euh, aux limites que nous rencontrons et aux aspirations peut-être que nous ressentons, euh, aussi légitimes euh, soient-elles euh, Il me semble que non. Il me semble que non, en tout cas, toute la révélation chrétienne, judéo-chrétienne d'ailleurs, euh, me semble euh, prouver le contraire. Je, je relève, euh, peut-être pour terminer, cette, euh, une méditation de, de Benoît XVI, justement, sur ce thème dans l'espérance, puisque vous savez qu'il lui a consacré euh, une fort belle euh, lettre encyclique, hein, « Sauvé dans l'espérance », et on voit dans, dans ce texte qu'il y a un, une petite incise de... De Saint Paul qui revient souvent sous, sous sa plume. Euh, une mention que Paul fait dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2 verset 12. Hein, euh, euh, je, je lis tout simplement Benoît XVI. Hein. Paul rappelle aux Éphésiens que, avant leur rencontre avec le Christ, ils étaient sans espérance et sans Dieu dans le monde. Hein. Voilà, c'est la formule qui, le, qui manifestement le. Le, le, le hante, hein. je crois que c'est un peu un des grands thèmes de, de, cette, de cette lettre de Benoît XVI, hein. « euh, Celui qui est sans Dieu et sans espérance dans le monde. » Benoît XVI continue en disant ceci, « Naturellement, il sait, Paul, qu'ils avaient eu des dieux, qu'ils avaient, qu avaient eu une religion, mais leur dieu s'était révélé discutable et de leur mythe contradictoire n'émanait aucune espérance. » Malgré les dieux, ils étaient sans dieu, Et par conséquent, ils se trouvaient dans un monde obscur, devant un avenir sombre. Et il cite euh, une épitaphe euh, ancienne, hein, latine, hein, « Nikilo quam cito retilimus » du rien dans le rien, combien souvent nous retombons. <rire> bon, hein. euh, Paroles dans lesquelles, dit Benoît XVI, apparaît sans ambiguïté ce à quoi Paul fait référence. Voilà. Oui. Eh bien, euh, moi je crois que, euh, voilà, à la veille de, de cette semaine sainte, vraiment, euh, nous sommes invités à cette conversion qui consiste justement à ouvrir notre esprit à l'esprit pour nous laisser, au fond, retourner de l'intérieur et entrer finalement dans ce. Ce chemin de l'espérance, hein. on a évoqué Pierre, euh, euh, c'est très frappant, hein. il va falloir qu'il bon, se fait morigéner par Jésus là, sur la route, mais euh, ça ira encore plus mal, il va lâcher euh, euh, Jésus euh, finalement au moment de sa passion, hein, chez, il va le renier chez le grand prêtre. il n'est pas au Golgotha, euh, voilà, et, et cependant Jésus ne lui comptera pas cela, hein. nous le savons bien lui aussi a fait tout ce chemin pour entrer dans la pensée du Seigneur. Et au fond, que cela nous serve d'exemple et aussi d'encouragement, parce que si lui est passé par là, eh bien, euh, il n'est pas très surprenant que nous ayons à parcourir ce même chemin, mais nous savons aussi que la réponse du Seigneur sera la même. Je voudrais pour ma part présenter un, un écho de ce texte d'Isaïe que l'on trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, euh, verset 6 et 7, tel que Thomas le, le présente, parce que ce texte, ce commentaire de Thomas est intéressant, parce que euh, il, il ressaisit le dynamisme de la vie théologale, le dynamisme de la vie chrétienne, et il montre la place de l'espérance, euh, justement, dans ce, le cadre de ce, cette parole qui est reçue et qui remonte vers Dieu. Dans le, le premier verset, Hébreux 6, 6, L'auteur de l'Épître dit, Il est impossible pour ceux qui ont été une fois illuminés, qui ont goûté aux dons célestes, qui sont devenus participants de l'Esprit Saint, qui ont savouré la belle parole de Dieu et les forces du monde à venir, et qui néanmoins sont tombés, de les rénover une seconde fois. Alors je laisse de côté la raison pour laquelle euh, et ce que vise l'auteur de l'Épître. Ce qui m'intéresse ici, c'est le fait que euh, l'auteur de l'Épître évoque tout ce que Dieu a déposé en nous, qui sont justement ces, cette descente, cette préparation, cette disposition pour pouvoir vivre de la parole. Et donc on a l'illumination, et évidemment Thomas ici identifie l'illumination au baptême, le baptême qui nous donne la foi, l'intelligence par la foi, donc ce, dont on a, ce sur quoi tu as insisté, frère, frère Renaud, ça commence par la foi, il faut que l'intelligence soit illuminée. On a la, la participation au don céleste à, à goûter l'Esprit-Saint, qui est, parce qu'en réalité tout ce qui est de, des dons de la grâce euh, nous viennent de l'amour de Dieu, c'est la présence de l'amour de Dieu en nous qu'on attribue à l'Esprit-Saint. Et puis, on a goûté la, la parole et la saveur de cette parole, c'est-à-dire le fait que non seulement on l'est plus ou moins comprise, mais qu'elle nous est instruite, qu'elle nous est aidée à guider notre vie. Et donc ces, ces dons euh, installent en nous euh, une euh, des, des biens que nous possédons et qui sont en fait le moteur intérieur de notre dynamisme spirituel dans ces dons faits à l'âme, et ces dons faits à l'âme, saint Paul les énonce comme étant la foi, l'espérance et la charité. Je voudrais faire un petit, un petit aparté euh, par l'introduction au psaume que saint Thomas euh, rédige à la fin de sa vie, et où il, il parle de la place de la prière, justement, et comment la prière va s'appuyer sur ce dynamisme spirituel. Voici ce qu'il dit. « L'âme s'élève vers Dieu de quatre manières. Dans la première, elle s'élève pour admirer la grandeur de sa puissance. Ainsi, Isaïe 40, « Levez vos yeux vers le ciel et voyez qui a créé tout cela. » Ou le psaume 103, « Quelles sont admirables toutes tes œuvres, Seigneur ?» Et cela, c'est l'élévation de la foi. Face à ce que Dieu fait, notre intelligence est saisie par cette puissance de Dieu et elle est conduite à une élévation dans la connaissance de Dieu, donc dans la foi. Dans la seconde, deuxième élévation, l'esprit s'élève pour tendre à l'excellence de la béatitude éternelle. Ainsi Job, au chapitre 11, « Allons, redresse tes pensées, tends tes paumes vers lui » « Alors tu lèveras un front pur, tu seras ferme et sans crainte, ton épreuve tu n'y songeras plus, oubliée comme des eaux passagères. Ta vie plus radieuse que le midi fera de l'obscurité même une aurore, plein d'espoir tu seras en assurance. » Voilà la fortification de l'espérance, hein. deuxième élévation, l'espérance qui s'élève à la hauteur de la, la, la fermeté de l'assurance que Dieu nous donne. Troisième élévation, c'est l'élévation de l'esprit qui s'élève pour se fixer dans la bonté et la sainteté divine. Ainsi, Isaïe 51, « Éveille-toi, relève-toi, Jérusalem. » Et voici l'élévation de la charité. Enfin, quatre, euh, dernière élévation, « L'esprit s'élève pour imiter la justice divine dans une œuvre. » Et ainsi, euh, dans le livre de Lamentation, « Levons nos cœurs et nos mains vers Dieu dans le ciel » Et, dit Thomas, c'est l'élévation de la justice, des œuvres bonnes qui découlent de la vie, de la foi, de l'espérance et de la charité en nous. Donc, on voit comment il y a cette installation d'un, si l'on peut dire, d'un cœur vivant, cette pluie, elle est reçue dans une terre qui est prête à, recevoir, à, à, à la recevoir. Je continue donc la, le commentaire de Thomas sur Hébreu 6-7. Que dit ce verset En effet, dit l'auteur d'Hébreu, Lorsqu'une terre a bu la pluie venue souvent sur elle et qu'elle produit des plantes utiles à ceux-là même pour qui elle est cultivée, elle reçoit de Dieu une bénédiction. » Voici le commentaire de Thomas. Cette terre, c'est évidemment le cœur humain dont il est parlé dans la parabole du semeur. Le grain qui tombe dans la bonne terre, c'est celui qui tombe dans un cœur bon et généreux. « La terre se prête à cette image car, de même que la terre a besoin de pluie, de même l'homme a besoin de la grâce de Dieu. » Référence au psaume 64, « Tu visites la terre et tu l'abreuves. » mmh. Isaïe 55, « Comme descend du ciel la pluie ou la neige, et qu'elle ne remonte pas sans avoir abreuvé la terre, et l'avoir fécondée, et l'avoir fait germer. » Notre texte d'aujourd'hui. « Le bienfait que reçoit la terre, dit Thomas, c'est... « L'enseignement de la foi, qui est comme une pluie qui tombe, car il tombe dans les cœurs de ceux qui écoutent. Et la pluie est absorbée lorsque celui qui écoute comprend ce qu'il entend et est disposé à le recevoir. » Selon le mot d'Isaïe 55, « Vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, écoutez et votre âme vivra. » Voilà. Pour l'âme, elle a évidemment cette disposition qui est prête à recevoir la parole, mais il faut entendre et accueillir, écouter ce que Dieu dit, et l'âme vit. Cet enseignement euh, vient, dit l'auteur de l'hébreu, hé du dessus, d'en haut, il vient d'en haut, et, précise Thomas, explique Thomas, ce détail indique à la fois l'origine de cette parole, elle vient de Dieu, elle indique aussi qu'elle elle porte les réalités du ciel, elle porte avec elle les réalités du ciel, donc elle nous instruit, elle va nous instruire sur le ciel, et, part, et enfin, elle, elle est au-dessus parce qu'elle dépasse les capacités de la raison humaine. L'auteur précise que cette pluie ne vient pas en plus en permanence, ni rarement, mais il dit qu'elle vient souvent. Et ici, Augustin. Euh, Saint Thomas reprend Augustin, si elle venait en permanence, si on avait en permanence le flot de la parole de Dieu qui nous arrivait, elle se déprécierait, elle deviendrait quelque chose de banal ou de commun, et nous n'y prêterions plus attention. Tandis que, à l'inverse, si elle était trop rare, elle ne suffirait pas, et on en viendrait à la négliger, à organiser sa vie sans elle. Ce, ce, ce, ce qu'arrivent à faire aujourd'hui beaucoup de nos contemporains de manière très aisée. Et donc, cette, cette pluie de la parole qui vient à notre oreille, qui vient dans notre intelligence, qui vient nourrir notre âme, qui vient régulièrement la renouveler, produit un fruit dont l'auteur d'Hébreu dit qu'il est utile aux cultivateurs. Ce fruit, explique Thomas, ce sont les bonnes œuvres, celles que fait l'homme en s'appuyant sur l'enseignement qu'il a reçu. Et la terre de cœur de l'homme, est cultivé donc d'abord par Dieu, puisque c'est lui qui envoie sa parole, c'est lui qui fait germer, c'est lui qui fait produire des bonnes œuvres, mais aussi par celui qui a la charge de ses frères, car dans l'Église, nous sommes dirigés par des pasteurs qui nous aident à écouter la parole, qui nous relancent dans l'écoute de la parole. Et puis, enfin, dit Thomas, par l'homme lui-même, et Thomas cite Proverbe 24, « Prends soin de ton chant » et soin de ton champ, de ta terre. Le fruit de la terre sert donc d'abord pour la gloire de Dieu, et il sert aux autres, c'est-à-dire à ceux qui nous dirigent dans l'Église, pour le mérite et pour la gloire de Dieu, mais pour ceux qui opèrent, pour ceux qui se soucient de leur champ, qui ont le soin de leur terre, de faire en sorte que la parole de Dieu dans leur vie euh, porte du fruit, eh bien, elle sert à la vie éternelle. Comme le dit l'Épître aux Romains, vous fructifiez pour la sainteté et l'aboutissement, c'est la vie éternelle. Et donc, conclut Thomas, en disant qu'une telle terre reçoit la bénédiction de Dieu, l'auteur montre la récompense, cette bénédiction divine, qui ne consiste en rien d'autre qu'à réaliser la bonté en nous. Ça, c'est un point très important de la théologie de la grâce, c'est que Dieu non seulement nous donne sa grâce, mais cette grâce nous rend gracieux. Elle nous oui. fait agir pour des œuvres bonnes, selon la foi, l'espérance, la charité, et elle, elle nous rend gracieux. Oui. Certes, dit Thomas, de manière imparfaite dans cette vie, mais parfaite dans la vie future. Et il cite pour finir, la première épître de Pierre, « C'est à cela que vous avez été appelés à posséder la bénédiction par héritage. Et donc on voit bien comment ce dynamisme de la vie qui est théologale en nous, en fait, nous conduit, nous amène euh, à porter un fruit comme une terre, et à pousser, et à, à être conduit vers le royaume de Dieu. Et, et alors effectivement, on voit bien que c'est une voie que Dieu a choisie, qui n'est pas la voie des hommes, ça n'est pas la voie d'une puissance qui s'impose de l'extérieur, mais au contraire d'une puissance tout à fait presque, du reste, à, très invisible, hein, mais qui convertit les cœurs, qui les amène vers, de l'intérieur, apporter un fruit euh, de vie. Une question, frère Emmanuel. Est-ce que cette euh, bonté réalisée euh, en nous par l'œuvre de la grâce est l'objet de l'espérance Est-ce qu'on est qu peut l'espérer de cette espérance théologale oui, parce qu'en réalité, ce qu'on peut espérer, ça n'est pas, on ne va pas espérer réussir sa vie, on va espérer en revanche les dons que Dieu veut nous donner. Hein? Donc en fait, euh, il ça n'est pas une espérance qui nous replie sur notre propre réussite euh, de sainteté, mais c'est une espérance qui nous, nous place dans l'appel à être euh, parfait comme notre Père est Céleste et oui. parfait, qui ne se fera pas sans Lui. C'est Dieu qui nous intéresse. C'est ouais. Dieu qui nous intéresse. L'espérance, voilà. donc, elle, elle fait partie de ce paquet, de ce, cette, ce dynamisme. Voilà. Je pense que nous aurons l'occasion de revenir là-dessus, sur le fait que l'espérance théologale aspire non seulement à Dieu, mais aussi au meilleur de ce que Dieu produit en nous. Mais bien sûr, au contraire. Voilà. C'est même la vie éternelle, c'est la vie éternelle pour nous. C'est notre bien, c'est la perfection de la vie en nous. C'est ça qui est l'objet de notre espérance. Une remarque seulement, euh, euh, qui consomme tout à fait, évidemment, parce qu'elle elle vient aussi de Thomas d'Aquin, c'est très frappant lorsqu'il euh, réfléchit euh, sur la bonté que Dieu veut déposer en nous, justement. Et Thomas dit, euh, quelque part, euh, lorsque le Christ lui dit « Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait » ou « Bon comme lui-même est bon euh, », euh, il ne suffit pas à Dieu que nous soyons bons en nous-mêmes, dit Thomas il faut encore que nous soyons, comme lui, source de bonté pour les autres. Mmh. Et donc, euh, c'est absolument magnifique, parce qu'on voit justement comment cette action intérieure de Dieu en nous, nous fait, j'allais dire, entrer dans la magnanimité de Dieu, euh, au service des autres. Et cela fait partie également de, de notre sainteté et de la vie éternelle. Ce n'est pas simplement... Effectivement, c'est là où on voit cette espérance, elle ne nous porte pas simplement vers notre sainteté, mais, mais, mais elle nous porte vers la sainteté des autres et l'amour la, la, de Dieu et du prochain. Mm -hmm. Adiutorium nostrum in nomine domini, qui fecit celum et terram.